L'association Vélocité vous présente la nouvelle plateforme Cyclofiche. La métropole de Bordeaux est un territoire très agréable pour les cyclistes. Mais à certains endroits, cela peut facilement devenir un casse-tête pour circuler. Besoin de pistes cyclables Pensez à la plateforme Cyclofiche de Vélocité. La ville change grâce au Cyclofiche.